Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un suivi du développement d'Endless Winter, un jeu que j'ai pas mal suivi, pas mal encensé aussi pendant la campagne Kickstarter, un jeu auquel j'ai beaucoup joué, et qui aujourd'hui va subir beaucoup de modifications dans les règles, sur des points clés, mais qui changent un petit peu l'équilibre global, tout ça on va en parler, ça porte du bon, pour moi pas mal de moins bon aussi. Évidemment ce sera plus simple à suivre si vous avez déjà une idée des règles, je vous invite à aller voir ma vidéo règle qui a été publiée il y a quelques mois, puisque le cœur du jeu et son rythme ne changent pas du tout. Pour résumer l'histoire, euh, les développeurs partent de deux constats, euh, le premier, c'est que euh, tout ce qui est pierre spirituelle ici et tout ce qui est mégalithes, ce sont des choses qui sont mal comprises par les joueurs, donc des objectifs qui sont plutôt rushés à la fin, et euh, en plus qui sont un petit peu obligatoires dans le sens, et c'est particulièrement vrai pour les mégalithes, je suis assez d'accord, où si un joueur se lance sur un, un empilement de mégalithes, les autres joueurs sont obligés de suivre au risque de ne plus avoir quasiment aucune chance de gagner. C'est relativement vrai. Le deuxième point qu'ils abordent euh, dans la dernière news... C'est que pour eux le jeu manque de feedback, de retour, c'est-à-dire que finalement, et ça c'est très vrai aussi, je suis tout à fait d'accord, hein, euh, on était beaucoup sur la version précédente, sur du scoring de fin de partie. Donc là vous avez une belle petite piste de score ici, euh, vous finissiez la partie, vous étiez à aller à 15, et puis en, en scoring de fin de partie, bah, vous arriviez à 80-85. Donc l'idée pour eux c'était de, de donner un peu plus de retour, quelque chose de, de plus vivant au fil de la partie avec plus de scoring immédiat. Je vais arriver à attraper mon pion. Plus de scoring immédiat et euh, bah là en l'état, je vous le spoil, on arrive à peu près du 50-50 sur le scoring immédiat et le scoring de fin de partie, ce qui pour le coup est assez convenable. Alors bien sûr, faut bien comprendre que moi je n'ai que deux parties hein, sur cette nouvelle version des règles qui est relativement récente, que j'ai donc une vision assez empirique des choses. Deuxième petit disclaimer, c'est que euh, je n'ai joué qu'à deux joueurs sur ce nouveau mode et que ce que je vais dire finalement, ça ne s'applique peut-être qu'à un mode de joueur, mais c'est un mode qui risque d'être pratiqué par pas mal de monde, donc ça reste pertinent. On va revenir sur. Alors peut-être ce qui est plus anecdotique, il y a des changements sur les ressources de départ, mais c'est pas clair parce que euh, finalement on est sur un. Là, sur un mode bêta. Vous avez ici le livret de règles de base qui n'a pas été modifié, euh, le livret de règles solo bon, on ne s'y intéresse pas. Et le livret qui contient les nouvelles règles, tout est au même endroit, euh, certaines règles se chevauchent, certaines icônes, nouvelles icônes ne sont reprises ni dans l'ancien ni dans le nouveau livret donc il y a beaucoup de déductions à faire a priori il y aurait un changement sur les ressources de base pour tout le monde, euh, un vrai changement en tout cas a priori c'est que euh, le chef n'apporte plus de bonus sur l'éclipse, il n'a plus d'icône d'action comme ceci euh, donc s'il se met sur la, la case de rituel le chef ne rapportera pas de, de bonus la case rituelle, par contre elle elle change et ça c'est plutôt bien, c'est plus de l'équilibrage que du changement elle devient plus attractive, il y avait des gens qui se plaignaient, alors j'étais assez moyennement d'accord avec. Que ça, euh, du fait que si un joueur joue donc Eclipse, en tout cas euh, Rituel, les autres joueurs sont obligés de suivre au risque de perdre le rituel et de perdre un avantage considérable sur le, le tour suivant. Euh, ce rituel là, cette case là devient plus euh, attractive puisqu'elle vous permet en plus de piocher une carte, de sacrifier un animal. Et j'en viens au deuxième point qui lui aussi va plutôt dans le bon sens c'est que les animaux rapportent des choses différentes quand vous les sacrifiez. Euh, à l'origine, ils rapportaient tous un peu de viande. Maintenant, vous voyez qu'on peut déplacer un, une tente en sacrifier un animal on peut gagner certaines ressources pour bon, le mammouth ça ne change pas ici c'est encore des outils euh, ici des idoles voilà donc du coup euh, des animaux qui sont plus intéressants à sacrifier finalement donc euh, peut-être une, une tentation une, une invitation à jouer plus animaux et puis c'est en, en lien avec cette fameuse cette fameuse équipe cela cette case de rituel euh, qui vous permet de sacrifier un animal sans euh, bah, passer par toute la voie animale qui vous intéresse pas forcément euh, finalement alors, on en vient au cœur de ce qui a vraiment, vraiment changé. La première chose, ce sont les pierres rituelles. Elles sont ici et vous voyez tout de suite euh, le scoring, les points de victoire. Ils sont en clair, ça veut dire que ce sont des points immédiats. Et immédiat quand Pas immédiat quand on les prend, mais immédiats à chaque éclipse. Alors, j'en prends un pour que ce soit plus clair. Hop, je le mets ici. Et on voit qu'ils ont rajouté la petite, le, le, le, petit, le petit symbole éclipse ici, rituel. C'est-à-dire qu'à chaque rituel vous allez gagner deux points de victoire pour le nombre de villages que vous aurez placés sur ce type de terrain. Donc on voit qu'évidemment on n'est plus sur l'ancienne version où c'était chaque pierre spirituelle vous rapporte des points en fin de victoire si vous atteignez un objectif, donc du long terme. Là on va être sur, plutôt je fixe des objectifs grâce à ces pierres, Finalement, plutôt je me dis, allez il faut que je pose des villages sur ce genre de cases, plus vous allez ramasser, puisqu'à chaque éclipse vous allez récupérer deux ou plus points de victoire. Ça va plutôt aussi dans le bon sens, convenons-en. L'autre changement significatif, c'est donc, on, on en parlait, sur les mégaliths. Les mégaliths, ça a complètement changé. Alors, il y a toujours cette notion de, je pose mon, mon mégalith, je gagne le bonus qui est dessus, ça très bien. Par contre, souvenez-vous, avant, euh, on avait une espèce de système de scoring, c'est-à-dire que plus vous arriviez à faire des tâches en empilant les... Je sais pas si vous va avoir le temps de le faire euh, en, en disant ma phrase, mais en gros, plus vous en empiliez en hauteur, bon, je fais n'importe quoi, hein, mais euh, plus ils se multipliaient entre eux. Donc on pouvait faire des trucs qui, étaient, euh, qui faisaient 3-4 étages, et donc plus vous étiez haut, plus vous gagnez de points de victoire, et ce qui fait que forcément, si un joueur investissait là-dedans assez tôt, il arrivait à des multiplicateurs de folie, et souvent, c'est vrai que ça pouvait décider de, de, de, de la victoire. Aujourd'hui, on peut le poser, ça ne change rien, donc on pose d'abord les neutres, les deux neutres, ensuite on pose les siens, seulement on ne peut plus empiler des mégalithes que si en dessous, on en a 4, alors 4 de n'importe quelle couleur, attention, ça peut être comme ça, voilà. Donc là, j'ai le droit de poser un mégalithe par dessus. Je vais gagner des points. Plus de points si les mégalithes en dessous sont à moi. Deux points, sinon c'est un point. Donc là, je gagnerai deux, quatre, cinq, six points. Et c'est tout. Pas de troisième étage, pas de remplissement par dessus. C'est terminé. C'est immédiat. Pareil, encore une fois, c'est pas en fin de partie. C'est ce qui fait que on monte ce, ce compteur de points beaucoup plus vite. C'est immédiat et on n'y touche plus. C'est pas mal dans l'idée dans, dans, dans ça permet à la fois de limiter un petit peu les ambitions de chacun puisqu'on ne fait pas 14 étages et en même temps ça permet de donner une immédiateté au scoring enfin et je fais vraiment bien le tour pour ensuite vous expliquer euh, ben, en partie ce qui me gêne hein, euh, la piste d'idole en plus d'avoir changé de, de design ce qui est plutôt bien c'est un design fait par un backer d'ailleurs euh, gagne un petit peu plus d'attractivité aussi sur la piste d'offrande sacrifi... enfin, pardon euh, qui permet de gagner des bonus en fin de partie sur les ressources qui nous restent c'est vrai que c'était pas fou fou donc là en montant vous allez pouvoir potentiellement récupérer des cartes, vous voyez des cartes de clan là, les cartes ici, cartes tribu, euh, donc voilà, elle est rendue un petit peu plus attirante, même si elle ne matche toujours pas hein, sur la, la piste ici d'enterrement, de, de, de, de sacrifice, parce que là on est sur du 15 points et 15 points, c'est énorme. Alors, ça apporte du bon, il y a du bon, je vais le dire tout de suite, la première chose c'est que j'ai tendance à jouer toujours un petit peu avec les mêmes joueurs, et qu'on est toujours sur des parties extrêmement serrées, c'est-à-dire que le jeu n'est pas cassé, en tout cas, de encore une fois, de ma vision empirique des choses sur mes 10, 15, peut-être, parties, euh, c'est toujours serré, donc finalement, tant mieux, en fait. Euh, L'équilibre global n'a pas changé. L'autre bonne chose, c'est que ce qu'ils ont voulu faire, ça marche. Il y a une immédiateté, on a l'impression, même presque, que le jeu va plus vite, en fait, parce que euh, la plupart des actions que vous allez faire vont vous rapporter tout de suite. Vous allez monter votre votre petit jeton, là, pour les, les points, pour les un petit peu haut. Et ça donne l'impression de progresser. C'est-à-dire qu'on a plus le côté, euh, j'ai marqué 5 points dans toute la partie, et boum, j'ai un coup près à 80 points, et euh, le collègue a un coup près à 84 points, et il a gagné. On a plus tendance à voir qui va se dégager tout de suite de la, de la mêlée, du peloton. Ça va permettre de s'ajuster, et puis voilà, ça rend le jeu plus vivant. Donc ça, c'est réussi. À mon avis, ça se paye un petit peu cher. Ce que je vous ai pas montré, c'est que euh, les pierres spirituelles ont changé aussi. Vous voyez qu'il y a des petits bidules là, on dirait des chewing-gums un petit peu. Euh, ça, ce sont des, des points de victoire qui sont gagnés, gagnés donc à chaque éclipse pour le nombre de mégalithes que vous posez sur des tuiles différentes. Donc vous voyez que finalement rien qu'ici, bon elles sont mises au hasard, hein, mais rien qu'ici on est uniquement sur les villages et les mégalithes en termes de points de victoire par éclipse. Et c'est le problème en fait, c'est qu'on déclenche avec ces nouvelles règles, euh, avec certaines synergies, un rush aux mégalithes et au village, c'est-à-dire qu'on rend euh, viable et presque obligatoire, ce qui est un petit peu ce qu'ils essayaient d'éviter avec les spirituels et les mégalithes, viable et obligatoire, euh, bâtir des villages et rusher les mégalithes. Tout actuellement, là, dans les règles, en l'état, euh, synergise autour de ces deux pôles, euh, avec la piste d'idole euh, un petit peu en, en, en troisième roue du, du carrosse ou du vélo en tout cas euh, on a des pierres spirituelles qui invitent donc à poser des mégalithes et des villages en majorité même s'il reste la, la voie animaux on va en parler un petit peu tout à l'heure on a euh, des mégalithes donc, qui vont donner des idoles, etc. On a les villages qui vont vous permettre également de construire des mégalithes. Alors là, il y, a moins... ah, ici, il y en a un ici, c'est moins vrai que sur ma partie précédente. Euh... On va aller très très vite euh, construire des mégalithes parce que ça rapporte vite et bien, parce qu'on a ce genre de tentation. On va vite faire des villages parce que de la même manière, en fait euh, on a beaucoup de choix sur les, les pierres spirituelles pour construire des villages. Quand on construit des mégalithes, on va chercher plus d'idoles puisqu'elles sont cachées en dessous ici et ici. Donc on a voilà, une grosse synergie entre ces trois pôles, on perd complètement l'intérêt à la fois de la voie culturelle qui est ici, et de la voix animaux alors encore plus, qui devient négligeable en comparaison, et l'effet pervers finalement euh, qui se met par-dessus ça, c'est que entre ici, on les voit, entre ici, on la voit, et ici, votre piste d'idole, bah, elle monte à une vitesse phénoménale. Et ce que j'essaie de vous dire en fait, c'est qu'on s'est retrouvés nous sur deux parties, avec des joueurs différents, ou au troisième tour, c'est-à-dire ici sur le compteur, on était au taquet des pistes d'idoles presque. On avait posé tous nos mégalithes. Et en termes de village, c'est-à-dire, savez, l'évolution des, des petites cabanes, là, on en avait posé suffisamment pour qu'il euh, soit plus intéressant de développer euh, plus de campements, parce que si vous voulez, les, les influences étaient établies. Quoi. Et ça, je trouve ça vraiment gênant. On perd ce côté. En tentant de, bah, de, de donner de l'immédiateté peut-être aussi trop de focaliser sur les, les mégalithes, qui sont un petit peu le, pour moi le, le cœur du problème, on perd ce côté, je suis au tour 4, j'ai encore 50 pistes à, à explorer, ce que je retrouve beaucoup par exemple sur la, la trilogie des Royaumes de l'Ouest en ce moment. Euh, je suis à la fin du jeu, j'ai plein de pistes à explorer et j'ai rien fini parce que j'ai voulu tenter trop de trucs, « It's a wonderful world », ça le fait aussi. Euh, et donc il faut que, bah, que je choisisse le plus efficace le plus rapidement possible, là on a plus ça on s'est retrouvé, et c'est dramatique au tour 4 d'un jeu qui euh, bah, on, on voulait, un, vous voyez, c'est un, un jeu qui est super vaste, et qui est super, super riche à se dire bon bah, comment je vais pouvoir gratter 2-3 points de plus euh, mes villages sont posés, donc cette voile en oublie. Euh, mes idoles sont attaquées, donc généralement vous avez fait les enterrements qui vont avec, donc on était tous les deux euh, ici, là, tout en haut, euh, j'ai un collègue qui, est, qui avait monté ici pour essayer de gratter quelques points euh, voilà il y a les animaux, mais les animaux ils n'ont pas trop changé finalement parce que ce qui vous apporte en premier là, en, en sacrifice, c'est de l'immédiat et l'immédiat c'est un petit peu aussi ce qu'on a sur pas mal de cartes culture, c'est pas force bah, ça vous fait pas gagner quoi, ça va vous dépanner mais euh, à force de, faire, de mettre énormément de mégalités de village, de toute façon en termes de ressources, c'est à dire outils nourriture, vous êtes souvent blindé ou presque donc qu'est-ce qu'il nous reste ouais je vais aller chercher 2 trois animaux là pour me faire une série, gagner 6 points, ok puis c'est à peu près tout et je me rends compte moi j'ai gagné la première partie avec une économie qui était assez bidon finalement j'avais jamais beaucoup de nourriture etc j'ai un collègue qui par contre gère super bien il avait posé tous ses villages en premier il avait une main de 10-15 cartes à chaque fois il était toujours au taquet de nourriture ce qui posait en permanence ses camps mais il a quand même perdu en fait il a perdu parce que moi j'ai fait mon bon combo mégalith j'avais ici la bonne pierre spirituelle qui dès le départ m'a rapporté des points de manière régulière et c'est terminé alors le changement, il n'est pas mauvais en l'état. Encore une fois, il rend le jeu plus péchu et, euh, et ce dont je parle, j'insiste là-dessus. Hein. D'abord, c'est comme mon ressenti et en plus, c'est un ressenti de deux joueurs. C'est-à-dire que c'est un... des règles qui sont encore en bêta, qui pourraient être adaptées et qui peut-être pour l'instant tournent mieux à plus de joueurs. Il ne faut pas oublier qu'à deux joueurs, on se gêne assez peu finalement sur les, euh, les bonus là, de, de, de fin de voie et que ça permet peut-être d'aller plus vite. N'empêche que, on se retrouve dans un jeu où on a tout et où finalement ça va être les premiers choix qui vont, euh, vont peut-être compter parce que j'ai pris la bonne pierre au bon moment et que j'ai réussi à, à farmer mes points à chaque éclipse, c'est quasiment tout. Et moi j'aime bien dans ces jeux-là, euh, pas être dans un confort, être dans une notion d'urgence. Être au quatrième tour avec 50 objectifs, encore une fois je me répète, à faire, en me disant je sais que je pourrais pas tous les faire, il faut que j'en choisisse un, et lequel je vais pouvoir faire. Le fait d'être au taquet des pistes d'idoles, ça me paraît pas normal. Le fait d'être au taquet de mégalithes autour 2,5-3, ça me paraît pas normal. Le fait d'avoir posé tous ces villages très vite, ça me paraît pas normal. Et d'autant moins normal que, en fait, poser des villages, ça vous permet de piocher des cartes. Et que plus le temps avance, moins c'est rentable. Puisqu'évidemment, une fois que, là, pendant la, la dernière éclipse, vous pouvez piocher ce que vous voulez, ça sert à rien du tout. Du coup ça incite à les poser encore plus tôt, et voilà, on, le, le serpent se là que, du coup, euh, tout ça, va, on, on se focalise là-dessus, on fait tous nos points, les idoles montent à une vitesse phénoménale, parce que tout fait monter les idoles, et puis après, on, on reste à, je vous les dit, à gratter, c'est celui qui piochera le meilleur animal, quoi, quelque part, ou euh, la carte culture, euh, genre, enfin, voilà. Je pense que l'idée est bonne, je pense qu'ils sont allés trop loin, et que peut-être, euh, il faudrait soit enlever quelques idoles ici et ici, soit changer les pierres spirituelles, et euh, enfin les pierres spirituelles, pour les, les je vais relancer un truc, mais pour les animaux, les animaux sacrifiés, ça marche pas, en fait. Ça marche pas, c'est, euh, de mon point de vue, mathématiquement moins rentable de toute façon euh, qu'un truc de village ou qu'un truc de, de, de, de mégalithes qui, si vous voulez, sacrifier un animal, c'est un bonus immédiat, et après, ça vous rapporte plus rien, il ne vous sert plus à rien, l'animal. Alors que là, vous allez marquer des points avec votre village, mais le village, une fois qu'il est posé, bah, il rapporte aussi des points. Donc pourquoi choisir Alors en plus là, ça tombe mal, c'est qu'ils sont répartis sur la deuxième partie, la deuxième moitié du tableau, donc on peut les avoir qu'en fin de partie. Pourquoi se focaliser là-dessus alors qu'on peut avoir ça Vous voyez ce que je veux dire J'aurais aimé, alors j'ai cherché, sur un, un, un délai assez court, j'ai cherché des gens pour me contredire, parce que euh, je pense que mon ressenti n'est peut-être pas partagé par tous, j'en ai pas trouvé. Euh, il est possible que vous ne soyez pas d'accord avec moi, et tant mieux moi tout ce que j'espère c'est que ce sera vraiment bien testé, longuement testé, euh, pour garder cette intensité, cette panique moi que j'aime dans tous les, les jeux de placement d'ouvriers, les eurogames en général. Euh, cette panique parce que moi j'ai tendance à vouloir tout faire et à la fin je me rends compte que je peux pas et c'est ça que j'aime en fait, euh, c'est de l'optimisation. Euh, je veux pas pouvoir tout faire comme là où finalement les parties sont chiantes à la fin quoi, on se regarde et euh, ça se joue à un demi-point ce pris sur un mammouth, je trouve ça dommage. Voilà. Gardez bien à l'esprit que tout ça est en bêta, susceptible de changer, subjectif, à deux joueurs. Euh, je vous invite d'ailleurs à le tester vous-même, hein, ce mode bêta. Euh, donnez votre avis sur tous les réseaux, sur BGG et compagnie, pour, pour qu'ils aient un retour. D'ici là, je vous souhaite de belles parties, et je vous dis à très bientôt.